Je me rends compte que la seule façon de rendre détestable, c'est de des Je jamais si ouais, ouais les Jamais Les rodés sont par définition coupables. Non non non non non non non non non non non non moi non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non les prostituées sont par définition coupables. Je vous présente la France du bas. Les mendiants sont par définition coupables. De prison et 3750 euros d'amende. Imagine que tu passes en cellule, toute ton famille sont derrière toi, -oh, c'est pas imaginable, c'est pas, pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils cherchent un avocat, ils cherchent un avocat, ils paye un avocat, ils un avocat, ça, les minutes, pas possible. Alors, tu fais un avocat, ils un avocat, ils prennent un avocat, de un avocat, ils prennent un avocat, un avocat, un avocat, un avocat, un un Brigitte, tu retournes te en prison Tu n'imagines pas de dieu que tu vas tomber sur toi. Tu passes trois mois en prison parce que toi, nous prenons l'embarras de toute qui trafique le drogue et tu es un avec ça. Sarko pense que les gens qui voyagent sont par définition six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Gagné. Qu'est-ce que tu fais Gagné. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu es <muches> un homme en nerveux, tu es pas bien dans la tête, alors tu prends le sérieux Tu prends la tête Suicide Alors, avocat, C'est Il est mentalement de pour Il est innocent. de prison. Il est vraiment de temps la Il de Il a un Il a un Top the the suicide. Il est handicapé. Sensation. Courier bien. System sans fin. System sans fin. Tout le monde sont coupables. Tout le monde sont coupables. Tout le monde oh. sont coupables. Son. Top the the suicide. Il est handicapé. Let's be sorti. Système sans fin. Non, non, mais attendez, voilà Bon, cool oh, à compte, s'il vous plaît S'il vous plaît On y va, attendez de coups s'il vous plaît, s'il vous plaît. On <ề��> <preaching> y <-azi> Oh, oh, oh, hey La route ouvre, pas grâce à Sarkozy Oh non